Si, si, ça va être à toi Bon, tu commences à avoir un peu l'habitude, donc tu démarres avec le balai des griffes, puis enchaînes avec le taillage de buissons, puis tu demandes à un volontaire et tu fais... Euh, un truc Ça va aller Pas trop stressé euh, Oui, oui, ça va. Par contre, toi, t'as l'air un peu... Moi Mais non, pas du tout, penses-tu <rire> euh, Non, en fait, ça va pas du tout. Toi, tu viens d'arriver, tu sais pas, évidemment mais on était habitué à des publics de 50 personnes, enfin, 70 quand on avait de la chance. Mais maintenant que Willet a choisi comme star du spectacle, on en arrive à des foules de plus de 200 personnes. On a même dû agrandir le chapiteau. Donc oui, je panique un tout petit peu, parce que là, je dois aller me balancer devant tout ce beau monde juste après toi, et mon costume est horrible, et des enfants vont me jeter des cailloux, et je, je sens que je vais me rater, et oui, les Georges vont être déçus, et... et... Adèle Quoi Canard réconfortant Ce serait super Et sinon, toi, ça va on n'a toujours pas retrouvé tes parents. Oui. Je commence à retrouver quelques souvenirs. Ah Quoi, par exemple Eh ben, quand je me suis réveillée, j'ai vu un chat. Ou un homme. Ou un homme-chat Un homme-chat Eh ben, les enfants vraiment d'imagination. Mais je suis sûre de l'avoir vu. Je sais que c'est bizarre, mais c'est vrai. Bon, un homme-chat si tu veux. On en rediscutera plus tard, d'accord Là, tout de suite, le public attend. Oui Merci, merci Et si notre numéro vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis Alors Sissi, tu t'es bien amusé C'était génial C'est quand la prochaine C'est dans deux jours, si je me souviens bien. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il faudrait peut-être qu'on aille te signaler à Scotland Yard. Si ça se trouve, tes parents te recherchent et ils regardent pas les affiches du cirque. Quoi, vous l'avez toujours pas fait C'est la première chose à faire dans ce cas-là, bande d'abrutis En fait, où est Jack Il n'est toujours pas réapparu. On va aussi signaler sa disparition. Qui sait Il lui est peut-être arrivé quelque chose Non, sans blague, mais vous êtes vraiment des poulets, vous savez. C'est bon, pas de panique. Chargement, on ira là-bas demain avec Sissi, comme ça, ce sera fait. Compris, Sissi Oui Les gars, vous pourriez arrêter de me serrer comme ça entre vous J'étouffe, là Écoute, je te l'ai déjà dit, mais on n'a encore aucun moyen de cacher tes mains. Et si ça impressionne les gens au cirque parce qu'ils croient que c'est faux, ici, ça risque de beaucoup moins les faire rire s'ils te voient. Donc reste bien entre nous pour le moment. Bon, il est 9h, donc le poste devrait être ouvert. Rappelle-toi, ces hommes ne sont pas comme les policiers qui t'ont poursuivi l'autre soir. C'était la nuit, les passants étaient effrayés, et ils t'ont pris pour un agresseur. Là, on est le matin, donc ils devraient être un peu plus détendus. N'empêche. C'était pas con de partir au moment où on était censé réviser le matériel. Ah bon C'était ce matin Mince, ça veut dire qu'Adèle va devoir s'en occuper ah <rire> Les gars, calmez-vous, je répète tout ce que vous venez de dire. Euh oui, bien sûr. C'est juste que c'est un truc entre nous et... Les gars Pardon. Pardon. Bon allez, on y est. Rentrons. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bondé. Euh, Excusez-moi, quelqu'un nous aimerions nous entretenir avec l'un de vous pour... Euh... Pour Euh, bonjour. Bonjour, je suis l'inspecteur Owen Payson. Que vous faut-il, messieurs Eh bien, euh, on aimerait signaler la disparition d'un ami. Enfin, disons plutôt un collègue. Ah, et à quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu Euh, vous ne voulez pas qu'on aille s'asseoir dans votre bureau Non, parce que j'ai mal aux là. Mon bureau En tant qu'inspecteur, vous avez bien un bureau, non Ah, oui. Vous voulez vraiment traverser cette marée humaine pour l'atteindre Moi, non. Bien, reprenons. Quand l'avez-vous aperçu pour la dernière fois Ça doit faire à peu près une semaine maintenant. Et il a disparu une journée avant qu'on trouve la petite. Donc ça fait six jours, quoi exact. Six jours, hein Et pourquoi n'êtes-vous pas venu signaler sa disparition plus tôt Bah, premièrement, c'était quelqu'un d'assez réservé. Donc c'était pas très étonnant qu'il nous lâche comme ça. On travaille dans un cirque, en fait. Je vois. Vous êtes les frères Pinder, n'est-ce pas Exact. Et quand il a disparu, nous étions au milieu d'une grosse session de spectacle. Ce qui fait qu'on pouvait difficilement aller se balader dans la rue pour demander aux passants et distribuer des portraits. Naturellement. A ce propos, avez-vous une photographie de lui Un dessin Quelque chose Euh... Pas que je sache, non. Bon, eh bien nous nous contenterons de son nom dans ce cas. Il s'appelle Jack. Sans vouloir vous faire croire que j'ai peu de temps à perdre... Ah si, tenez, c'est le cas. Ça irait plus vite si vous me donniez directement son nom complet. Eh bien, maintenant que vous le dites, euh, il ne l'a jamais donné. Je vous demande pardon Oui, généralement on se contente de l'appeler Jack ou Jack le magicien. Plus j'y pense, et plus je m'aperçois qu'on sait pas grand-chose de lui au final. À part qu'il fait de super tours de magie. À part qu'il fait d'excellents tours de magie. Intéressant. Mais dites-moi tout à l'heure, vous avez dit... La petite... C'est la jeune fille qui se tient entre vous C'est ça, je m'appelle Sissi. C'est aussi pour elle qu'on est venu ici. Elle s'est réveillée amnésique dans une ruelle sombre la nuit du 10 novembre. Du coup, on se demandait si vous n'aviez pas reçu des signalements de disparition ces derniers temps. Vous voulez dire, à part celui d'un homme dont ne connaît ni le nom, ni le visage... Parce qu'on sauve rarement des gens avec ce niveau de précision. Pour votre gouverne, monsieur l'inspecteur, cette petite fille... Hé hey, Je suis pas petite Cette jeune fille, donc, a été prise en chasse par vos hommes, la nuit où elle s'est réveillée amnésique, toute seule, dans une ruelle sale, par un temps épouvantable, parce qu'il la prenait pour un agresseur. Tout ça parce qu'elle a des ciseaux à la place des doigts Attendez, quoi Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça peut surprendre. Si elle est encore ici pour en parler, c'est juste parce que Will passait par là au bon moment Oh mon dieu, mais, mais c'est vrai Mais cette jeune fille a des doigts en métal Exactement c'est... c'est plutôt classe. Exactement Vous semblez le prendre vachement bien tout de même. Bah, elle est amnésique. Donc il est peu probable que j'obtienne une explication, de toute façon. C'est vrai que ça tient la route comme raisonnement. Plaisanterie à part... Certaines personnes se sont mises à colporter des rumeurs à propos d'un monstre d'oie terrorisant les habitants. Personnellement, je ne crois pas au rago. Mais force est de constater que tu ressembles beaucoup à cette description. Euh... eh bien je... je... Alors qu'on soit clair si, si, n'est pas du tout... Cette jeune fille impressionnable de 11 ans n'est pas une meurtrière, c'est cela Je vous remercie, monsieur Pinder, mais je pense pouvoir parvenir à cette conclusion moi-même. Je cherchais juste à savoir ce qu'il en était vraiment de cette histoire absurde de monstre aux mains atroces. Mains atroces Euh, inspecteur mm -hmm. soyez peut-être un peu plus... délicat, s'il vous plaît. Ah, oui, certes. Bien, je vais vérifier, mais il me semble qu'on rapporte beaucoup de disparitions de jeunes filles ces temps-ci. Entre les violeurs et les sectes, nous vivons dans une époque assez violente. Votre ami pourrait bien avoir échappé à ses ravisseurs et subir un choc cérébral entraînant une amnésie à court terme. Même si 9 jours, c'est énorme pour ce genre de cas. Bien sûr, évidemment Enfin bref, je vous conseille d'aller voir le docteur Seth Richards. Je veux vous noter son adresse sur un bout de papier, vous verrez, ce n'est pas très loin. C'est un psychothérapeute très talentueux. Donc si votre ami souffre effectivement d'amnésie post-traumatique, le mieux serait d'aller le consulter. Merci bien. Merci, et désolé de vous avoir dérangé. Il n'y a pas de mal, c'est mon travail, après tout. Je ferai de mon mieux concernant ce Jack. Ainsi que... Quel est ton nom, déjà Si, si. si. C'est Will qui m'appelait comme ça. Quel jeune mot déplorable. Eh hey Bien, bonne journée, messieurs. Et bonne chance pour la suite, mademoiselle. Merci, au revoir. Owen C'était qui, ces gens Oh, rien d'important. Ils venaient signaler une disparition, ou quelque chose comme ça. Je m'en occuperai plus tard. Rien de bien important, une disparition. Faut vraiment que tu te fasses soigner, toi. Eh mais attends, les deux gars la cachent bien, mais elle a pas des mains un peu bizarres, la petite Des mains bizarres. Bah oui, comme celle du monstre des rumeurs, là. Tu devrais ôter la bouteille, Dean. Ça te ferait le plus grand bien. Eh mais... Mais reviens Alors, Sissi, qu'est-ce que tu en dis Tu vas bientôt retrouver tes souvenirs Sissi, tu peux nous le dire, maintenant. Hmm tu n'as presque pas décroché un mot au poste. Ça se voyait tant que ça Ah, moi j'aurais remarqué. Mais bon, il faut dire qu'elle est timide, notre Sissi. Du coup, elle a laissé parler les grands. Non, George a raison. Il y a plus que ça. J'aime pas cet inspecteur. C'est vrai qu'il était pas particulièrement gentil, mais il fait son travail, tu sais. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand on lui a parlé de Jack, il a semblé reconnaître quelque chose. Il tentait de le cacher, mais j'ai vu qu'il tiquait légèrement quand il feignait d'être surpris. Ah, bah... si tu le dis. Au fait, quand vous avez parlé de la nuit où tu m'as sauvé. George a dit que j'étais en vie seulement parce que tu passais là au bon moment. Mais c'était la nuit et il pleuvait à torrent. Qu'est-ce que tu faisais dehors Maintenant qu'elle le dit, c'est vrai que tu m'as pas dit pourquoi tu sortais. Eh bien, à vrai dire, Jack avait fixé un rendez-vous pas loin. Il ne m'a pas expliqué pourquoi, mais il m'a juste dit d'être à tel endroit à telle heure. Quoi Et c'est pas tout. Finalement, il n'est pas venu, alors je suis reparti, j'ai entendu des cris, et c'est là que je t'ai croisé. Attends une minute, pourquoi tu ne l'as pas dit à l'inspecteur Joe, je suis peut-être débile, mais pas à ce point. Si je lui dis qu'un homme m'avait fixé un rendez-vous quelque part, mais que comme par hasard, dès que j'y suis allé, il a disparu, je te laisse deviner qui deviendrait le suspect numéro 1. Et on ne peut pas se permettre de perdre du temps en interrogatoire et autres. On a un cirque à faire tourner, je te rappelle. Oui, maintenant que tu le dis. Et puis, ça n'aura pas été très utile à l'enquête de toute façon. J'aime de moins en moins ça. Bon, allez, rentrons. Ah, de retour à la maison Ce chapiteau est quand même magnifique, vu de l'extérieur Vite, alors trouvez les autres Maintenant qu'on est à la maison, je peux courir devant, hein Ah, oui, s'il te plaît, dis que je peux courir devant Allez, oui, s'il te plaît, Will Euh, oui, mais essaye de pas te faire remarquer, dommage de Oui Franchement, je sais pas comment elle fait pour rester aussi joyeuse après tout ce qu'on a dit tout à l'heure. À propos de ça, cette histoire m'inquiète vraiment. Je ne sais pas qui est vraiment ce Jack, mais quelque chose me dit qu'il n'est pas étranger à la disparition de Sissi. Ça fait beaucoup trop de coïncidences. Bon, les gars, pourquoi vous traînez Il faut vite qu'on se dépêche de rentrer, ils ont sûrement encore besoin de nous Oui, oui, on arrive Attends, c'est pas Charles qui arrive en courant, là C'est pas censé être un gros flemmard, celui-là, d'habitude. Si, si, les gars Salut, Charles Qu'est-ce qui se passe Il est arrivé quelque chose Charles, tu vas pas le croire On a trouvé un docteur pour ma mémoire C'est vrai C'est génial Ça veut dire que tu vas retrouver tes souvenirs Tu voulais nous dire quelque chose, je crois. Ah, euh, oui, c'est vrai. Attendez, deux petites secondes. Tenez, lisez. Si c'est moi qui vous le dis, vous y croirez jamais. Alors, ça dit quoi eh bien, apparemment ça dit que... Alors C'est le sceau de la famille royale Son Altesse royale Alice du Royaume-Uni Elle sera présente à la représentation de demain